tout le monde c'est Winman de retour avec les deux lumières Vipar Spectra la XS2000 et la P2000 de Vipar Spectra donc le modèle XS2000 à votre gauche c'est la série euh, populaire chez Vipar Spectra la série XS on a des liens dans la description pour des rabais sur amazon avec le lien euh, le code promo de Winman on a un rajout dans la tente. On avait cinq plans, King couches, On a rajouté dans le fond un Dossido Purple Punch. Ben oui! Euh, j'ai été un peu attiré par le Dossido, parce que Purple Punch, je ne l'avais jamais essayé. Et depuis le temps que j'ai acheté les graines de cannabis, j'ai essayé deux Purple Punch à la SQDC, raisin, cariophyllène. J'espère que c'est pas ça que ça va goûter. J'espère que le Dossido va. Euh, sortir euh, gagnant et il va être très présent euh, dans son odeur donc les cinq autres plants c'est des king hermaphrodites mâles femelles on le sait pas bête d'avoir ça c'est des graines de cannabis que j'avais trouvé dans un 28 grammes de cannabis que je m'étais procuré au cas donc euh, c'est pas des graines de cannabis très très fiables les plants sont très très mal en point euh, j'ai vraiment, j'ai récupéré la terre, hein. vous savez que je récupère la terre euh, la terre c'est le médium que j'utilise le médium c'est en anglais euh, c'est le substrat substrat, substrat donc j'utilise la terre et je récupère ma terre, je la recycle et puis là je peux vous dire euh, qu'il n'y a plus grand nutriment là-dedans, la raison pour il n'y a pas de nutriments c'est que euh, j'ai pas nourri ces plantes-là une Seule fois avec de l'engrais, euh, je les ai seulement arrosé de l'eau, mais là, là, là, tous mes plants ont des signes euh, des déficiences. Donc, euh, tout de suite après cette vidéo là, je vais bien les nourrir avec les produits Remo. Croyez-le ou non, je me suis procuré les produits Remo avec euh, avec l'aide de qui avec l'aide de Zuzu Zuzucana là m'a fait un beau petit cadeau avec les produits de Remo qui n'utilisait plus. Donc, on, vous allez voir, voir une grosse différence là, euh, dans l'agro à la prochaine vidéo. Euh, certaines feuilles ont des couleurs brunes, grises, jaunes. Euh, ça va changer, ça va changer. Plusieurs personnes veulent savoir la hauteur de ma lumière. Toutes les plans sont présentement à 26 pouces. Et j'ai le plus grand plan, là, il, est très, il est plus près, il est à 23 pouces. Donc entre 23 et 26 pouces. Et euh, le, PPFD, le PPFD, entre 300 et 400. J'ai un plan euh, à 300 et euh, le plan du centre ici il est à 400. Et pour ce qui est de mes lumières, la P2000... Et la XS2000 de Vipar Spectra, ben, la P2000 ici, là, est environ là, à 25% d'intensité. Et de l'autre côté, ça l'a donné que j'ai mis 50% d'intensité. Donc, euh, c'est ce que ça a donné. Je me suis, fié avec, euh, je me suis fié avec mon application euh, PPFD Meter pour euh, ajuster mes lumières en conséquence du résultat de mon PPFD. Donc, regardez bien ces plans-là, il y en a 6. Donc, euh, le, le plus beau, là, dans le fond, là, ça va être euh, le dossido Purple Punch de Ripper Sea, qui va être assurément intéressant. On va avoir euh, des, des cocottes, assurément, ça va être une plante femelle. Et euh, il y a des trips, il y a des trips. Donc, on va aussi se procurer... Des prédateurs, il faut se départir des TRIPS ou avant avoir le contrôle avant de mettre ça en floraison. On ne mettra pas ces plants-là en floraison tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas des prédateurs et qu'on n'aura pas le contrôle des TRIPS et des Spider-Mites. Donc, on va se procurer des prédateurs vivants qui vont faire le travail et qu'on va pouvoir voir et qu'on va pouvoir filmer à Winman et on va régler ça une fois pour toutes. Plusieurs personnes me suggèrent d'autres façons d'éliminer les TRIPS avec du savon, de l'huile de nîmes, je veux absolument utiliser des prédateurs. Donc euh, cette vidéo va être euh, courte, euh, les lumières vont bientôt s'éteindre, donc euh, les plants sont mal en point, ils n'ont pas été nourris, j'ai vraiment seulement donné de l'eau, ils ont tout pris ce qu'il y avait dans la terre, là c'est le temps de donner un petit coup, et puis euh, on va se procurer des prédateurs, on va vérifier notre ppm, et pour ce qui est de l'humidité, présentement 44%, il est environ à, c'est en 42-43 tantôt je pense. Il faudrait que ce soit un petit peu plus humide. Et euh, température là, ça n'a pas bougé là, 23.9 le 24. Donc, je vais remettre mon humidificateur ici. J'avais un humidificateur pour mon euh, le séchage. Je suis en train de faire du séchage, vous savez très bien à 60% d'humidité, 60 60 degrés Fahrenheit, donc on va amener l'humidificateur ici et on pourra voir sur une même petite différence, donc euh, étape par étape on va peut-être aussi rejeter un deuxième ventilateur pour avoir vraiment de l'aération, de la ventilation on va s'occuper de notre temps ici. Là. Euh, pas un ventilateur, deux ventilateurs. Pas zéro humidificateur, un humidificateur. Donc, euh, pas zéro prédateur mort euh, vivant. On va avoir des prédateurs vivants. Donc, euh, vous voyez que Winman prend ça au sérieux. On veut aussi euh, être vraiment mieux là, avec le VPD. Euh, on va parler du VPD. Et puis, euh, c'est sûr que les plans sont peut-être moins intéressants. On parle de King Kush ici. Là. Euh, le cannabis était quand même assez fumable pour la variété. Mais on se prépare avec les deux ventilateurs. On se prépare avec les prédateurs. On se prépare pour le mois de mars. Parce qu'au mois de mars, Vipar Spectra va m'envoyer une nouvelle lumière. Ça va être un nouveau modèle qui n'est pas encore sur, leur marché, sur le marché. Donc, euh, merci à Vipar Spectra. Et on met un pouce, on donne un commentaire. Euh, je sais que ce n'est pas écœurant, là, les King Kush, ok, Je sais. Ça va être hermaphrodite, il va y avoir des mâles. Ça sera pas évident. Euh, mais c'est un peu de la pratique. On pratique un peu chez Winman, on apprend chez Winman. Et puis, euh, on va être un peu plus près là, pour le fameux mois de mars. Avec la nouvelle lumière de Vipar Spectra. Je vous adore. Merci à tout le monde. Merci pour vos commentaires de mes montages. Et puis, euh, on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Vous voulez voir les plans de plus près? On va regarder ça de plus près. Comme je vous ai dit, là, beaucoup de défaillances Et puis, ça va, être, euh, ça va être amélioré la prochaine fois. Là. Parce qu'ils n'ont pas été nourris du tout, du tout, du tout. Du tout, du tout, du tout. Donc, même s'il manque de calcium ou de nitrate ou peu importe, on va euh, donner de la bouffe. Checker ça, comment qu'il fait dur, celui-là. On va donner de la nourriture. Il va y avoir des gros changements, là, pour la prochaine vidéo. Les trips, il y en a, les amis. Il y en a, c'est effrayant. Alright gang. Bye, bye! Viva Spectra!